Donc, ça y est, là c'est une vidéo très importante parce qu'on vient de faire, je dirais pas la une, en tout cas on est paru dans le journal de Montréal en décembre 2022. Donc, dépendamment de quand tu vas regarder cette vidéo, peut-être tu auras déjà vu l'article ou pas, mais bon, en tous les cas, on va te mettre un peu la page dans cette vidéo pour que tu puisses voir un peu. Et je vais un peu te raconter ben, comment on en est arrivé là, tout s'est venu et voilà. Et je vais te dire un peu mon point de vue par rapport à cet article. Cet article s'appelle Incursion dans la zone grise du coaching immobilier. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube. On est la première chaîne au Canada français qui traite de l'investissement immobilier, du mindset et des finances personnelles. Tu t'abonnes à cette chaîne YouTube, tu cliques sur le bouton des notifications et tu laisses un commentaire. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car, ça se trouve, tu seras très intéressé par rapport à ce que j'ai à te proposer si tu souhaites plus tard investir en immobilier ou même déployer tes finances. Donc, on se retrouve dans mes bureaux à Douala. Donc, je suis rentré au Cameroun pour te tourner du contenu exclusif pour 2000. 23. Donc, comme je te l'ai dit en début de vidéo, je suis paru très récemment dans le journal de Montréal, donc euh, dans le cadre de 24h.ca, incursion dans la zone grise du coaching immobilier. Donc, c'est un article qui est paru en début décembre dernier. Donc, voilà, et en gros, pour te dire ce qui s'est passé, c'est que bah, j'ai été contacté par un journaliste, plusieurs fois par mail, donc je crois qu'il avait envoyé deux mails et j'ai mon assistante qui m'a transféré son mail et il me disait qu'il faisait un reportage, en fait, une étude ou un reportage sur le coaching immobilier et qu'il aurait aimé s'entretenir avec moi pour avoir des informations sur, ben, bah, sur moi, sur ce qu'on propose, etc. Donc, quand j'ai reçu le mail, je me suis dit bon, je vais me renseigner. Bon, j'ai posé la question à mon coach, qui m'a dit bah écoute, on connaît pas trop l'intention de cette personne parce que c'est vrai que des fois les médias peuvent t'interroger, ils vont transformer l'information que tu partages, ça c'est l'un des premiers risques. Le deuxième risque également, c'est de ne pas répondre et du coup laisser libre au champ ou médias d'interpréter ce qu'ils pensent de toi, pardon, sans nécessairement que ça aille dans ton avantage. c'est la raison pour laquelle j'ai accepté de m'entretenir avec cette personne. Donc, je me suis entretenu avec cette personne et on a échangé par rapport au sujet. Donc, il m'a demandé voilà bah, quelle est mon expérience en immobilier. Euh, il m'a dit qu'il assistait à plusieurs de mes de mes événements. Et il voulait un peu connaître le nombre de personnes qu'on a accompagnées parce que tu sais, j'organise des événements plusieurs fois par mois où j'apprends aux personnes comment débloquer du financement. Il y a une fois formule payante à cela qui est de 97 dollars US et par la suite, ben pour ceux qui veulent aller plus loin, on a des programmes d'accompagnement qui vont de 15 000 à 35 000 dollars, dépendamment de l'objectif de la personne. Donc, c'est sûr que lorsque je lui ai partagé un peu les prix, il était un peu surpris en mode, ben voilà, qu'est-ce qui justifie les programmes Et c'est là où je suis venu en lui disant que voilà, nos programmes, déjà, ça ne s'applique pas à tout le monde, ça s'applique pas à tout le monde, donc nous, on, a, on accompagne un certain type de personnes. Et deuxièmement, nos programmes ne traitent pas que de l'immobilier, alors, à contrario de D'autres formateurs ou coachs ou influenceurs, appelle ça comme tu veux, euh, sur le marché. Nous, ne faisons pas que de l'immobilier en fait. C'est-à-dire que l'immobilier, c'est vraiment un tremplin vers d'autres leviers qu'on propose, d'autres stratégies d'investissement qu'on propose. Et on accompagne nos participants sur des périodes de 6 mois, 12 mois. Il y en a même qui sont là depuis 2 voire 3 ans et qui, à chaque année, payent. Si et si ces personnes payent, c'est qu'elles ont un retour sur investissement. Donc, je vais te lire un peu ce qui se dit par rapport à l'article. Donc, quelques passages, et un peu commenté ça avec toi. Donc, l'article a été écrit par monsieur Guillaume Sier. De cette manière. Connaissez-vous le coaching immobilier C'est une pratique qui peut s'avérer lucrative pour ceux qui sont à la tête d'Empire Immobilier et qui souhaitent transmettre les clés de leur savoir. Mais ces formations ont un coût des centaines, parfois des milliers de dollars et aucune autorité ne les encadre. Afin de mieux comprendre cet univers, 24 heures à réaliser une incursion dans trois de ces formations. Okay. Donc là, c'est donc là l'introduction. Ces formations ont un coût, bien évidemment, tout un coup, c'est-à-dire c'est que et c'est là en venir, c'est que les études qu'on fait, euh, le parcours scolaire que tu as eu, les études que tu as entrepris pour devenir quelque la personne que tu es aujourd'hui, en tout cas pour faire la profession que tu es aujourd'hui, bien évidemment tu l'as appris de par des enseignements. Et des fois, les personnes se disent, mais pourquoi, pourquoi payer pour investir en immobilier, en fait Pourquoi payer des cours pour investir en immobilier ben, Malheureusement, c'est des choses qu'on n'apprend pas forcément à l'école. C'est des choses qu'on n'apprend pas forcément à l'université. Et ce n'est pas forcément des choses que tu vas apprendre avec un courtier immobilier. Et c'est là où je vais en venir. Parce que la manière dont j'avais abordé la discussion avec ce monsieur, c'est que je lui précisais que voilà, il y a une différence entre courtage immobilier et investissement immobilier. Un courtier immobilier et un investisseur immobilier, c'est deux choses complètement différentes. Tu peux être courtier. Courtier, c'est quoi C'est achat, vente de maison. Après, oui, il y a l'aspect légal, transactionnel, etc. Mais un courtier ne sait pas nécessairement comment investir en immobilier. Versus, les investisseurs ne sont pas forcément des courtiers. Donc, des centaines de milliers de dollars, effectivement, nos programmes coûtent plusieurs centaines, voire une dizaine de milliers de dollars dans certains cas. Ok. Mais il faut savoir que c'est un accompagnement. Ce n'est pas une formation. Nous, c'est un accompagnement dans le sens où on vous accompagne avec un réseau, avec des professionnels. Okay. Qui sont là pour vous accompagner jusqu'à l'achat. Et parmi ces professionnels, il y a des personnes qui ont quand même une certaine renommée, qui ont certain, une certaine expérience. Et ça ne parce que des fois, j'ai eu des personnes qui pensent que, par exemple, voilà, ils ont peut-être bien pris, pris un programme à 1 000 1 dollars, et ils se disent que ça, c'est le prix de l'accompagnement immobilier. C'est-à-dire, je vous pose même la question, je te pose la question à toi qui regarde la vidéo. C'est-à-dire, est-ce que, est que toi, tu accepterais d'accompagner une personne pendant un an pour 1500 dollars par an Je dis bien une personne pendant un an pour 1500 dollars par an. Ça, c'est si tu accompagnes seule la personne. Que nous, on a à peu près une dizaine, dépendamment des cas, mais on est à peu près une dizaine qui accompagnons les personnes jusqu'à l'achat. C'est-à-dire, 1500 dollars, c'est même pas le SMIC. Mais imagine, on est 10, on se divise 1500 dollars par 12, on va dire, parce que c'est une douzaine de personnes, on va dire par 10. Imagine 1500 dollars divisé par 10, ça fait 150 dollars par personne pendant un an. Je pense que même toi, tu n'accepterais pas de travailler pour ce prix-là. Donc, on continue. Donc, Corey Albert, que je salue d'ailleurs, euh, j'ai eu à travailler avec lui, Florent, mon moi-même, et Stéphanie Milo, qui a été également une personne qui m'a fortement impacté. Dans mon parcours d'investisseur, parce que bah, à mes débuts, je me suis formé avec elle, ont tous quelque chose en commun. Ils possèdent un patrimoine immobilier de plusieurs millions de dollars et enseignent aujourd'hui la recette de leur succès en ligne. Des centaines de personnes assistent aux rencontres gratuites qui servent à promouvoir les formations complètes pour celles et ceux qui, qui désirent poursuivre leurs apprentissages. Mais force est de constater que n'importe qui peut s'improviser formateur en immobilier. Donc là, je vais commenter ça. Aujourd'hui, effectivement, on a un patrimoine immobilier de plusieurs millions, chacun d'entre nous, et on l'enseigne en ligne. Et beaucoup de personnes ne savent pas qu'aujourd'hui, quel que soit ton niveau, quel que soit ton parcours, quelle que soit ton histoire, quelle que soit ton expérience, quelles que soit tes erreurs, tu peux le partager en ligne. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'infopreneur. Être infopreneur, c'est quoi C'est tu partages tes connaissances au plus grand public. J'ai des amis à moi qui accompagnent des personnes à monter des meubles Ikea. Hein, ils gagnent très bien leur vie avec ça. J'ai des amis à moi qui accompagnent des personnes à conserver les œufs de poule. Il y a des personnes qui cherchent ce type d'information. Donc où oui, est le problème Si toi aujourd'hui, tu as une information qui peut servir au grand public et tu la monétises, et aujourd'hui avec Internet, c'est facile de toucher bon nombre de personnes dans ce sens-là. Donc, entre guillemets, il n'y a aucun mal à vendre des formations en ligne. Des pratiques non encadrées, des dizaines de formations immobilières non régies par les autorités en la matière sont offertes sur le web. Rien ne permet d'assurer aux clients des apprentissages légitimes en accordance avec la loi. Pour le président de l'association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec, Marc Lacasse, il y a une zone grise autour de ce type de formation. Il faut être vigilant. Puisque ces coachs ne sont pas tenus de s'assurer de la qualité de l'information qui est transmise, ils n'ont pas suivi, ils n'ont pas non plus suivi une formation de courtage immobilier attestée par l'organisme d'autoréglementation, etc. Voilà, je recommande également cette partie-là. Effectivement, le coaching n'est pas régé, tout comme le coaching relatif à la santé, tout comme le coaching relatif aux relations et tout comme le coaching relatif à l'argent. C'est-à-dire, aujourd'hui, effectivement, il n'y a aucune autorité qui régule cela. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu peux avoir beaucoup de personnes en ligne qui se disent experts dans un domaine mais qui ne le sont pas, qui des fois même arnaquent des personnes. Je te donne un exemple. Il y a des personnes qui se font passer sur moi sur Instagram qui essaient de vendre des formations en crypto. Donc déjà, un avertissement par rapport à ça, c'est que je ne vous contacterai jamais en privé pour vous proposer d'investir dans une formation ou d'investir en crypto. monnaie. Si c'est ça, c'est pas moi. je vous invite vraiment à regarder le nombre d'abonnés sur Instagram. J'ai un compte avec plus de 30 000 abonnés, 30 35 000 abonnés. C'est le seul et l unique. Si vous voyez quelqu'un qui vous parle dans une autre langue que le français, si vous voyez une autre personne qui, voilà, s'exprime pas comme moi, que ça vous semble bizarre, regardez les autres comptes ou envoyez-nous un mail. On vous mettra l'adresse mail euh, contact global-investisseur.com. Vous nous demandez est-ce que c'est bien ton compte et on va vous répondre oui ou non si c'est mon compte ou pas. Et par la suite, Effectivement, il faut être vigilant. Ils n'ont pas non plus suivi de formation en courtage. Et c'est là où je vais en venir, c'est que le courtage et l'investissement, c'est deux choses différentes. Le courtage, c'est un métier. L'investissement, c'est un domaine. Et il n'y a pas de métier en tant qu'investisseur. Et donc, il ne faut pas faire d'ambiguïté par rapport à ça. Mais je suis d'accord avec lui dans le sens où voilà, c'est vrai qu'il peut y avoir une zone grise dans le sens où bah, on ne sait pas qui, qui, qui fait quoi, etc. C'est la raison pour laquelle, par exemple, en tout cas, moi, pour ma part, dans la plupart de mes masterclass, bah, je montre mes résultats. Et aujourd'hui, toute personne curieuse peut vérifier mes dires sur Internet. Je suis transparent par rapport à ça. Vous pouvez aller vérifier, est-ce que je suis propriétaire de biens immobiliers, est-ce que j'ai des sociétés, etc. Libre à vous de le faire. Et vous devez également faire ça avec chacune des personnes avec qui vous allez interagir. Que ce soit moi ou un autre coach, faites vos devoirs. Donc, monsieur Lacasse demande au gouvernement que les coachs se plient aux mêmes obligations que les professionnels en comptage. Une demande que l'APCIQ réitère depuis 2015. 24 heures a demandé à l'autorité des marchés financiers et à l'organisme d'autoréglementation du comptage immobilier du Québec, OASIC. Leur avis à propos des conseils prodigués par des investisseurs immobiliers, l'AMF a indiqué ne pas avoir d'autorité sur la question qui a renvoyé la balle à loi Cette dernière aussi répondu de ne pas avoir d'autorité sur sur le sujet. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tout simplement, ils s'en foutent. Donc, c'est clair. Donc, si on dérangeait tant que ça, ou si ça posait problème, je pense qu'ils se seraient penchés dessus. Mais on va l'admettre c'est-à-dire que les formations en immobilier, c'est un peu le moteur, parce qu'aujourd'hui, des personnes qui se sont formées en immobilier, aujourd'hui, ont battu des, pas nécessairement mes élèves, hein, mais des personnes qui sont formées, formées dans d'autres organismes de formation chez auprès d'autres coachs. Bah, c'est ces personnes-là aujourd'hui qui sont propriétaires de quasiment les plus gros parcs au Québec. Et c'est ces personnes-là qui font, entre guillemets, aussi tourner. En partie, pour pas dire en totalité, peut-être l'activité de courtage. Parce que quelqu'un qui est un investisseur qui a suivi, par exemple, un programme en immobilier depuis 20 ans, qui a une expérience aujourd'hui, j'en connais plein qui ont suivi des programmes immobiliers il y a 20 ans et aujourd'hui sont multi, multi, multi millionnaires avec des centaines et des centaines et des centaines de ports. Donc, vous voyez que la source de ça, c'est la formation. S'il n'avait pas suivi une formation aujourd'hui, il n'aurait pas fait toutes les transactions gérées par des courtiers. Après, c'est sûr, il y a des personnes qui, peut-être, ont investi sans formation, pour ça, libre à eux. Il ne faut pas dire que ça ne sert à rien. Mais moi, je connais bon nombre de personnes qui ont suivi des formations, des formations comme moi, j'ai suivi aujourd'hui, ils ont des parcs immobiliers. Moi, le premier, c'est-à-dire que j'ai suivi des formations en immobilier. Je n'aurais jamais fait autant d'acquisitions sans suivre de formation. Et mes acquisitions ont été gérées par des courtiers qui ont géré la transaction et qui ont gagné de l'argent au passage. Gagner de l'argent qui, ils ont été rémunérés et cet argent leur a permis ben, de le réinjecter dans l'économie, de consommer des produits et des services dont la chaîne est à et à l'infini. Si on essaie de recoller les morceaux, voilà, il y a quand même une certaine valeur ajoutée par rapport à ça. Donc pour en savoir plus sur la partie 24 s'intéresse aux intéressés, aux formations de trois investisseurs immobiliers qui comptent plusieurs centaines de clients. Cori Albert, 22 ans, le jeune investisseur immobilier. Donc je ne vais, vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, Cori, il vend des programmes entre 2000 et 15 000 dollars US et son parc immobilier évalué à 5 millions de dollars. Cori, c'est quelqu'un que je connais personnellement, avec qui j'ai eu à travailler. Sur certains projets, autre que l'immobilier. Et voilà, très actif sur TikTok. C'est un jeune qui a vraiment cassé la baraque, en fait. Et je peux comprendre que beaucoup de personnes ne l'aiment pas. lui et moi, on n'a pas forcément la même audience parce que, bon, j'ai plus une audience. Parmi les personnes qui me suivent, c'est plus des personnes comme moi, des immigrants. Lui, c'est plus des Québécois. Mais des fois, quand je vois le, la manière dont il se fait insulter, et c'est vrai que ben, ses propos sont peut-être un peu provocateurs. Il va dire des réalités, il va dire des choses, des fois, qui peuvent heurter certaines personnes. Et c'est du marketing. C'est-à-dire, les gens, des fois, ils prennent des choses à cœur. Tout comme moi, sur cette chaîne, des fois, je vais un peu toucher où ça fait mal. Mais c'est du marketing. Derrière ça, on a un business de vente de formation en ligne. C'est sûr qu'on fait des vidéos, mais derrière, les vidéos même, nous rémunèrent. YouTube nous rémunère. Et derrière, il y a des personnes qui vont s'installer à nos événements et on va vendre des formations en ligne. Il n'y a aucun mal à ça. Quelqu'un qui vend ses connaissances aujourd'hui, il n'y a aucun mal à ça. Donc cette personne a assisté aux événements de courrier. Voilà, plus de 100 personnes étaient en ligne. Et courrier a dit quelque chose qui a peut-être choqué certaines personnes mais qui est, vrai. qui est la suivante. Merci à la banque, merci à tous ceux qui n'investissent pas en immobilier parce que si tu ne le savais pas, la banque prête à des gens comme moi l'argent que tout le monde garde dans un compte de banque pour qu'on puisse s'enrichir. Dit confie-t-il aux personnes présentes virtuellement. Ça fait mal mais c'est vrai. C'est-à-dire c'est qu'effectivement aujourd'hui, les banques gagnent de l'argent avec l'argent qui reste dans compte de banque. Donc quelqu'un qui a 100 000 dollars dans son compte de banque, on va lui donner peut-être 1 2 Un investisseur va venir demander 100 000 dollars à la banque penser que la banque va prendre l'argent. Clairement, donc c'est vrai que dès la manière dont c'est dit, ça peut paraître frustrant. Et la personne qui se dit, ah voilà, en gros, Corrie, il a pris mon argent pour l'investir. Non, mais indirectement, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Corrie n'a pas donné suite à nos nombreuses demandes d'entrevues. Et c'est là aussi où je veux un peu donner mon avis. C'est sûr que ben, c'est facile après derrière ben, d'interpréter de, ce ce que courrier a dit bah, par rapport peut-être à l'opinion du média ou l'opinion du grand public. Donc Florian Moncam, on se demande qui c'est. 32 ans, investisseur étranger, coût des formations entre 100 et 35 000 dollars par évalué, environ 10 millions de dollars. Ah, donc Florian Moncam, originaire du Cameroun, est très actif sur les réseaux sociaux. Effectivement, depuis 2017, on est présent avec ses 23 000 abonnés sur TikTok et 80 000 abonnés sur YouTube. Il est investisseur depuis 2014 et coach immobilier depuis 2017. Effectivement, j'ai démarré mes investissements immobiliers en 2014 et c'est depuis 2017 que j'ai commencé à partager mon contenu en ligne. À l'époque, je démarrais, je faisais des coachings à Partie 100 euros de l'heure, quelque chose comme ça. Et je rigole même parce que, pourquoi Parce qu'à l'époque, j'avais fait un coaching et la personne avait divisé son coaching en minutes. C'est-à-dire c'est que des fois, elle m'appelait 5 minutes et elle déduisait ça. Je me suis dit, plus jamais, je fais ça. Et je sais que cette personne, ça a aidé parce qu'elle a pu investir en immobilier par la suite. C'était mes tout premiers programmes aujourd'hui. On a atteint un certain niveau. Et le plus on a de personnes, le prix, les prix augmentent. Donc, il n'y a vraiment pas de souci par rapport à ça. 24 heures à assister à une de ces formations gratuites réunissant plus d'une centaine de personnes venant du Québec, mais aussi des pays européens et américains. Au cours de cette rencontre, je suis vraiment des conseils pour faciliter la demande de prêt pour Mise de fond dans un script. Il indique comment présenter sa demande point par point pour convaincre la banque d'accorder un crédit. Là, voilà, les gars, ils auraient pu prendre quand même une meilleure photo de moi. Ils me voient plein d'écrans avec, mes, avec, avec ma, ma, ma taille de carte. Bref, en entrevue avec 24 heures ce dernier, reconnaît que le contenu qui est enseigne n'est pas toutefois adapté à tout le monde. Avant d'accompagner une personne, on s'assure que justement cela le concerne parce que ce n'est pas généralisable. Effectivement, on n'accompagne pas tout le monde. On s'assure avant d'accompagner les personnes qu'elles voilà, soient qualifiées, qu'elles soient conscientes et qu'elles soient prêtes parce que ça ne va pas être facile. Il va falloir s'imposer financièrement oui mais également en termes de temps et d'énergie pour aller de l'avant dans une année 1000 personnes achètent la formation en ligne d'un coup allant jusqu'à 5000 dollars effectivement par an on a à peu près entre 1000 à 1200 clients mais c'est tout programme confondu parce qu'on a des programmes à 87 dollars on a une formation en ligne qui va jusqu'à 5000 dollars mais c'est pas genre 1000 personnes ont payé 5000 dollars tu vois je sais pas les chiffres en tête mais la plupart c'est des programmes à 87 000 dollars notamment les tickets qu'on vend lors de nos événements vIP environ 60 étudiants dépensent jusqu'à 35 000 dollars pour un accompagnement Personnalisé. Oui, c'est vrai. Sur une année, on va accompagner à peu près 60 personnes entre les programmes de entre 15 et 35 000, qui sont des programmes vraiment de, je dirais pas de haut voltage, mais où les personnes, en tout cas, ont des résultats immobiliers et pas que en immobilier. Pas que en immobilier. Donc, vous pourrez voir les témoignages sur la chaîne. L'important, selon lui, ce n'est pas la certification, ni le coût d'information la mais bien le bénéfice. C'est ça. C'est-à-dire que la plupart des personnes voient des fois le coût. On se dit, OK, ça coûte tant, mais ils ne voient pas ce que ça peut rapporter derrière. Et c'est là où je veux en venir. C'est-à-dire que dans la mesure où tu as en immobilier, même si tu suis un programme à 100 000 dollars, imagine. Si demain, je te dis de payer 100 000 pour apprendre à faire 1 million de dollars, tu suis d'accord avec moi que c'est un bon deal Si je te dis de payer 10 000 pour faire 100 000 c'est un bon deal. Si je te dis de payer 15 000 pour te générer un patrimoine de 1 million que tu vas transmettre à des enfants, et au moment de la transmission, tu vas doubler ton patrimoine. Donc, tu, ils vont se retrouver avec 2 millions. 15 000 versus 2 millions, c'est ridicule. Après, chacun, effectivement, a ses propres tarifs. Nous, on a des tarifs élevés et c'est exprès que ce soit élevé. Pourquoi Parce qu'on ne veut pas accompagner tout le monde. Après, derrière des stratégies qui permettent un retour sur investissement immédiat et permettent aux personnes de se rembourser en partie, voire en totalité, le montant du programme avant même d'avoir touché le premier loyer. Oui, ça peut coûter 15 000, 000 personnes va acheter un immeuble qui va lui rapporter 30 000 de loyer par année. Ce n'est pas vraiment 30 000 de loyer, c'est 30 000 de loyer brut parce qu'après, tu dois déduire les charges, etc. Mais il y a également la capitalisation et la prise de valeur derrière. Florent Moncam est bien au fait que le coaching immobilier n'est pas encadré au Québec, effectivement. Une association pour les coachs immobiliers existe cependant en France et propose un code de déontologie pour protéger le public. Effectivement, il y a un code. Déontologique pour protéger le public, ça ne serait pas une mauvaise idée. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit par la suite. Il n'est d'ailleurs pas contre l'idée qu'on fasse pareil au Québec pour éviter les abus de certains escrocs. Ça pourrait être une bonne chose. Une personne qui veut enseigner de l'investissement immobilier doit avoir un minimum d'expérience. Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, clairement, cet article, c'est plus ou moins ce que j'affirme. Quelques détails près, d'où le fait des fois de vérifier ce qu'il dit. Il est dit à parce que Très vite, ça peut être mal interprété. Mais on va dire 90% de ce qui est là a été dit par moi. Après, il y a des choses dont je ne suis pas forcément d'accord. L'information n'a pas bien été transmise. Stéphanie Milo, que je connais très bien d'ailleurs. qui est 51 ans d'investisseur expérimenté. Formation à millions 000 dollars Canadiens par quoi À 11 millions. Voilà, bon. Elle, euh, voilà, il n'y a pas... D'ailleurs, je suis également expert dans sa formation, notamment concernant l'investissement en France et à l'étranger. Donc voilà, 4 000 personnes. Voilà, rien d'alarmant à son niveau. Voilà, c'est pour dire quoi C'est pour dire que toute publicité est bonne. C'est-à-dire moi, je suis content aujourd'hui ben, d'être paru dans les médias, Que ce soit d'un point de vue positif ou négatif, voilà, ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent. Si quelqu'un parle de toi, ça veut dire qu'il y a de l'intérêt. Maintenant, à chacun de faire en sorte que ce qui est dit soit positif ou négatif. Tout dépend vraiment de l'acte qui est mené, des actions qui sont menées, parce que tout acte a des conséquences. Donc clairement, c'est pour ça que je voulais te faire cette vidéo, voilà, pour te partager ça. Peut-être que tu as lu l'article, peut-être que tu, tu as pas lu l'article, mais dis-moi un peu ce que tu penses de cet article d'ailleurs, ça me fera plaisir de t'écouter. Tu peux laisser un commentaire juste en dessous. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est de nous rejoindre d'ailleurs à l'un de nos événements gratuits. On organise les plus gros événements en ligne au Québec, et au Canada, francophone, mais même à nos amis à la International. Donc voilà, là, on est reparti avec tout le mouvement anti-récession pour aider tout le monde, tout le monde, toute personne à combattre la récession et de se rendre assez liquide pour saisir les opportunités que le marché va offrir dans les prochains mois et prochaines années. Donc, c'est Florent de Global Investisseur. Je te souhaite tout le meilleur pour la suite. On se dit à très vite. Ciao!